Nous arrivons d'un très petit village. Les là-bas nous ont dit que le palais de Homer vous retrouver sa puissance. Ah, vieille force du village. Homer et de temps Nuit! Jour! Nuit! Jour! Nuit! Jour! Puisse des gloires, petit. Puisse des gloires. A few moments later. Nous avons ah. nos Vous avez piloté ce pute là Non Et vous Ce gros porc PITIOUS TA GUEULE On l'a Doc euh... Accroche-toi à tes poules Il est fou Il est pas fou Il est con qui croyais que les archéologues étaient des petits bons hommes toujours dans les jupes de leur maman? De leur